Ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Donc là, je suis actuellement dans la voiture, direction Marseille. Ouais, on m'a kidnappé et on m'emmène à Marseille. Pourquoi euh, je rigole hein Bon, je vais vous les présenter parce que là, ce sont des messieurs là, okay. que je respecte beaucoup. Là, à côté, on a Julien et Sommet ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Il se cache, il Il ne veut pas montrer euh, son joli visage et ses petits <rire> yeux parce qu'il <rire> sait que je suis largement plus beau que lui. Yassine Gaudi a voulu euh, donc, se mesurer moi, à moi. Peur. Voilà, il n'a pas peur, il oui, montre oui, son oui. visage. Donc, euh, donc oui, oui. on est tous des humoristes de la scène montante. Mais on monte par les escaliers. Tu vois ce que je veux dire <rire> Bon là, si je fais cette vidéo, c'est pour parler de Cristiano Ronaldo. Oh là là, qu'est-ce qu'il vient de nous faire Il est venu caresser les yeux de tous les Arabes qui sont actuellement... En Arabie Saoudite. Eh oui, le club d'Al-Nasser lui a proposé un contrat que personne ne pouvait lui donner. Contrat de 200 millions d'euros qu'on a tous critiqué. Moi aussi j'ai critiqué. J'ai ouvert ma bouche concernant Cristiano Ronaldo en disant Ouais, il est fini, il est foutu. Qu'est-ce qu'on lui donne 200 millions d'euros Il est parti pour l'argent. Et regardez, regardez, en moins d'une heure et demie, il te met quatre balles dans la tête d'une équipe, d'une équipe qui n'était absolument pas préparée à avoir un joueur d'une telle amb ambiguïté. Tu vas cherche des mots, là hein t'es choqué mon frère Eh ouais, non, franchement, on va pas se mentir, Cristiano Ronaldo, euh, on l'attend de pied ferme en Europe parce que Rudy Garcia, euh, l'entraîneur euh, qui est absolument nul à chier, a dit que euh, euh, Cristiano Ronaldo n'allait euh, pas terminer euh, donc sa carrière. Euh, en Arabie Saoudite, dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est qu'il reprend euh, de comment on dit là, de, il reprend la forme et on voit à côté que les Neymar et Messi, eux par contre, méritent une diminution sévère de leur salaire. Parce que quand tu vois Cristiano Ronaldo qui est payé hein, deux fois, voire trois fois plus qu'eux, il met les quadruplés, eux ils sont là, ils sont payés, tout le monde est d'accord pour dire qu'ils qu touchent trop, mais ils foutent rien, ils ne défendent pas. Vous avez vu la, la, la, la, la honte qu'on a vécu hein? vous vous rendez compte hein? marseille a, a, a fracassé le paris saint germain et là je me rends donc à marseille pour aller féliciter donc tous les marseillais euh, par rapport à cette victoire parce que franchement euh, j'ai jamais vécu une telle déception euh, concernant mon club vous m'avez ouvert les yeux les marseillais mon club n'est pas un club c'est une entreprise et qui cherchent juste à mailler. Tu vois, ils, en plus, ils veulent mailler sans mouiller le maillot. Alors que même NASA, lui-même, il sait qu'il faut mouiller le maillot pour mailler. Mouiller le maillot et mailler. Lui-même, il le sait hein? Mais le Paris Saint-Germain, ils veulent pas mouiller le maillot Voilà, donc euh, on se retrouve ce soir à Marseille, au Garage Comédie. Et euh, je crois qu'on va jouer au comédie Club vous port aussi, peut-être. l'espace Kevadam euh, euh, le Sport. Bon, ouais, on va jouer. En venez déjà ce soir, c'est pas soir mal. Ce soir et demain, euh, là, je vais montrer sa tête. Jiria <rire> <rire> Insommel sommet joue son spectacle <rire> à Marseille. Donc voilà, on est ensemble.